Et j'avais envie de vous partager une petite synchro dans ma vie d'espie, comme je vous le disais en fait sur mes dernières vidéos où je prépare un peu le terrain pour vous emmener dans mon univers, qui n'est pas juste une façon peu ordinaire de fonctionner, mais qui est une façon extraordinaire de vivre. C'est-à-dire que, observer la vie, la matrice. Et vous savez quoi Et eh bien en fait... Euh, ce matin j'ai eu la joie de voir sur mon compte bancaire au moment donné où j'ai voulu vérifier mes comptes où j'en étais pour effectuer un achat que j'étais à moins 0,01 centime alors ça c'est très intéressant au niveau symbolique j'ai fait une capture d'écran comme ça je vous le partagerai vous le verrez euh, là maintenant dans cette vidéo euh, remontée euh, ah non je le mettrai plutôt en fin en fin d'écran ouais c'est plus sympa parce que sinon ça, ça coupe le, le direct ou je fais un petit temps de pause de pause <rire> voilà donc vous avez pu voir l'image en fait euh, puisque que alors, vous voyez je suis complètement euh, à l'improviser c'est à dire que euh, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire quelque chose de professionnel sinon ça prend trop de temps et dit, qui dit trop de temps bah, ça veut dire que je vais manquer d'énergie et de temps pour faire euh, d'autres choses donc euh, je regarde ce compte 0 0,01 à savoir que c'est lié à des frais bancaires de gestion placés donc, par cette institution que normalement, avec leurs cartes qu'ils m'ont imposée, je devrais être... ça ne devrait pas être passé à cause d'un centime. Mais quand c'est pour eux, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors ce que je voulais vous dire en ce sens, c'est que euh, bah déjà dû d'un abus que j'ai vécu avec la banque, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça, mais euh, en fait, euh, si vous voulez, je ne suis pas quelqu'un qui va aller vérifier à chaque fois, les opérations qui passent. Juste les chèques, je fais gaffe parce que bon, par rapport à l'interdiction bancaire. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est qu'au euh, mois de décembre, j'ai fait un chèque. Ils ont attendu 15 jours pour le placer. Ils ont attendu que mon compte ne soit insuffisant pour le faire. Là, il y a un problème. Et du fait, ben, ils m'ont fait sauter mes, mon autorisation de découvert qui était de 400 euros, donc il a fallu remplir ce trou. Euh, ils m'ont fait sauter ma carte et ils m'ont mis en interdiction bancaire. Donc tout est résolu. Euh, mais j'ai reçu des codes d'information de la vie à travers ça. Mais je ne vais pas vous en parler ici parce que euh, mon message est plutôt celui qui va aller avec l'image à côté. Où en fait là mon compte est à euh, 777,37 euros. 777,37, et que quand j'ai téléphoné à la banque pour demander pourquoi ma carte n'était pas passée et, qu avait, et que j'arrivais pas à voir les choses, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on vous en commande une autre. Excusez-moi, j'en ai juste... Et quand euh, j'ai demandé en fait, mais euh, quel est le solde de mon compte, euh, on m'a dit 444,33. Ok, 44,33 ça fait 77. Donc si vous voulez, je joue avec la matrix hein, et je vois quand la conscience intervient de ce qui se place et bon bah pour la plupart des gens d'une conscience ordinaire ils vont dire bah écoute t'as une belle imagination tu récupères l'information de ce que tu observes pour te créer ta propre réalité c'est un fait <rire> en toute simplicité je voilà et quand ça se multiplie ça se multiplie ça se multiplie moi je vois plutôt comme un comme un cadeau en fait de la Matrix puisque pourquoi ce film a autant plu bah, parce qu'il parle de la réalité nous sommes dans un dans une plateforme de jeu alors amusons-nous, jouons avec ces codes. Et, euh, et voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce jour. Je souhaite une très très bonne journée. Et puis, euh, dans le calendrier Maya qui correspond à d'autres vidéos que je réalise sur ma chaîne, aujourd'hui nous sommes, euh, si vous allez dans la communauté, vous verrez des codes stellaires, nous sommes dans l'anglais, hein, sur la page euh, YouTube, nous sommes dans le... Béni par l'énergie de la Terre. Et, et les structures qu'elle offre en fait. Donc, euh, la Matrix. Donc si nous les connaissons, que nous pouvons jouer euh, avec elles, avec cette planète qui est des milliards de fois plus intelligente que n'importe quel dieu des représentations des religions, bah euh, ben, en fait, euh, vous pourrez faire l'expérience, euh, comme par exemple pour moi hier, de, je vous ai fait une vidéo hein, sur la voiture, et euh, comme pour moi hier, d'être accompagné par trois faucons, c'est-à-dire un faucon qui part trois fois sur, sur 33 km qui me sépare de là où j'allais, euh, et bien en fait, il euh, s'est... Il est passé juste à un mètre devant ma voiture, une fois, ok, deux fois, trois fois, jusqu'à se poser sur une branche que je puis observer au loin. Bon, merci la vie, merci la terre, j'en avais bien besoin de ce soutien. Et puis j'ai rencontré Michel hier, Michel en fait, euh, qui, euh, que j'ai connu euh, par téléphone, qui m'avait appelé euh, pour les chiots. Et où le courant était bien passé, et m'avait raconté que sa femme elle-même avait, euh, avait donc commencé par avoir une voiture sans permis, avant de passer le permis. Et donc, euh, il m'avait raconté un petit peu des choses, et puis euh, le chiot, en finalité, j'avais un problème de téléphone. Il avait voulu me prévenir qu'il ben, avait changé d'avis parce que ses enfants lui en ont offert un. Et là, bah, je le revois quelques mois plus tard, et bah, le chien, quand on lui a offert un beau labrador, il s'en est séparé, il l'a confié à son fils aîné, et je l'ai rencontré parce qu'il m'a accosté à un intermarché, L'unité de la Terre où on fait son marché. Et ce qui était assez amusant, bah, c'est qu'en fait, euh, il ne m'avait jamais vue, il ne connaissait pas mon visage. J'avais juste fait une affiche euh, des photos des chiots, pas de moi. Et par contre, euh, dès qu'il m'a parlé de sa femme permis, quand il m'a accostée, euh, bah, j'ai dit Michel, il bah, ne plus comment vous savez mon prénom. <rire> je lui ai dit, bah, c'est très simple, vous me parlez de votre voiture sans permis, je suis reine, vous vous souvenez pour les chiots Et du fait, il m'a invité, nous sommes allés boire un café. Quelle est la la, possible, enfin, la proportionnalité de ce hasard, de cette coïncidence. Ça fait six mois que je n'étais pas allée à saint giron euh, euh, faire des courses à cet endroit-là, à Intermarché. Et par ailleurs, quand j'y suis allée sur les mois précédents, bah en fait, euh, j'étais allée par exemple donc au mois de décembre. Donc c'est pas six mois, ça fait quatre mois. Mais euh, si vous voulez, j'étais accompagnée. Voilà. Et donc, je dis, bah, c'est quand même assez euh, amusant. Je retourne sur Saint-Giron, euh, à cet endroit d'intermarché, et bingo, qui sait que je croise Quelqu'un euh, que, où le contact était super bien passé. Donc euh, voilà, bah, là, une nouvelle relation euh, amicale s'établit. Et, euh, et on se voit samedi. Et je pense que, comme je lui ai dit, je dis, je pense que l'univers en, m'envoie vers toi et pour que tu aies un chiot. Hein et, euh, et après, bah en fait, on a discuté. Et puis, euh, mon dernier loge vrai, j'habitais à Massat, rue des prêtres. Et il m'a dit qu'il a vécu à Massat, rue des prêtres. <rire> et puis, très important en correspondance avec la voiture d'hier, c'est que euh, la dernière fois que ma voiture m'a fait un problème, elle s'est arrêtée. Juste devant le panneau de Saint-Michel. Sur mon compteur, j'aurais dû faire la photo mais moi c'est tellement dans ma vie du quotidien que maintenant que je suis avec vous que j'ai pris cette décision de vous partager ma vie d'aspi je vous ferai les photos preuve à l'appui, c'est toujours mieux pour éviter les commentaires des ignorants dans l'incompréhension en prison dans leur tête par la raison qui vont me traiter du berlu et me définir pour me mettre en case encore bien plus que ce que je suis en train d'exprimer à travers le fait d'être aspi et mon cadeau qui aide on sort de cette stigmatisation parce que sinon il y a vite fait que tes capacités qui déjà te mettent en difficulté d'adaptation s'amplifient euh, par une forme de légitimité de ton handicap euh, par le monde extérieur et donc pour toi-même. Donc oui, c'est utile. Hein, moi, quand je suis face à, à quelqu'un qui n'est pas dans la capacité de cœur et d'esprit de, de conscientiser euh, avec intelligence euh, qui je suis dans ma différence, je ris avec ça et je dis oui, je suis une Asperger, je suis une autiste. Asperger. Et alors là, tout de suite, tu vois à la tête de l'individu, la stigmatisation, et bon, elle est Fada, c'est bon. <rire> et du coup, au lieu de t'en vouloir, il te pardonne. Et il est tout content parce qu'il est... Il est gentil avec toi. Hein, tu es une handicapé Ah, et puis lui, il a de la et... il, est... il est plus grand que toi, il est mieux que toi. Ok, d'accord. Mais sinon, la plupart du temps, euh... j'ai pas besoin de prendre des gants avec les gens, et, et donc euh, j'ai pas besoin de... De, de dire cela euh, euh, parce que là je vais plutôt me positionner comme une coach spirituelle euh, assumée euh, dans le qui, qui es-tu à travers ce que tu fais ce qui est quand même très euh, représentatif de nos sociétés occidentales euh, voilà bon bah ok d'accord si tu veux savoir qui je suis à travers ce que je fais ben bah, voilà je suis coach de conscience guérisseuse de l'âme je suis versée dans l'ésotérisme Regardez derrière, il y a des petits bols tibétains. Enfin voilà, quoi. Je, pour moi, l'harmonie, le son, la lumière, c'est des choses importantes. En dehors de, des outils utilisés pour accompagner en coaching et faire des éclairages d'harmonisation de vie, n'est-ce pas euh, Et donc pour revenir en fait à cette voiture à Saint-Michel, <rire> et bien en fait au compteur, c'est là où je disais que j'aurais dû prendre une photo, il y avait le 666. Ok, d'accord, merci. Et hier, j'ai eu le 666 à nouveau, parce que je ne sais pas lequel des garagistes, a, parce qu'elle est passée entre deux garagistes, parce qu'elle a eu ce problème d'une un, difficulté d'allumage, à travers la pompe ou le système qui était installé s'était déconnecté, donc il a fallu le reconnecter à Saint-Michel. J'ai eu deux monsieur fort sympathiques qui m'ont permis cela. Et puis, et après, par contre, ma voiture, elle ne voulait plus s'arrêter. Donc là, elle est passée dans, dans deux garages qui n'ont pas du tout trouvé euh, quel était le problème, puisque eux, leur voiture... Euh, enfin, la voiture, en, quand ils l'avaient dans les mains, il n'y avait pas de difficulté pour l'arrêter. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et donc, il euh, bah, y a sûrement un des deux garagistes qui a dû me mettre le compteur à zéro, euh, puisque le 666 km était effacé. Et donc, bah, entre les deux garagistes, sur quatre mois, il y a eu 66... 66 trentaine de kilomètres de réaliser puisque moi j'ai mis 30 km pour rentrer. Et euh, ce qui me fait rire, c'est que quand je l'ai prise hier, c'est la suite hein, de la vidéo d'hier, euh, ben, en fait, à un moment donné, j'étais vraiment dans un état vibratoire, euh, complètement flippée, j'avais peur que la voiture me lâche et ce pas quelque chose qui était mental, c'était dans mon ventre, c'était dans ma gorge, c'était dans mon corps, c'était hyper désagréable à vivre. Et euh, je vu sur le compteur, 6 si, six six qu'il a été 66 km.6 alors ça, ça m'a fait marrer, et c'est là où j'ai le faucon qui est passé. Donc après, il bah, y a deux options, hein. c'est tellement puissant ce que je te raconte, soit je suis une tarée, qui est complètement mythomane, qui raconte n'importe quoi, et tu as le droit d'y penser, hein. c'est même assez logique, hein. c'est tellement énorme, mais c'est pour ça que je vais m'atteler en fait à, à vous montrer des preuves, comme là par exemple sur le compte 777,37, avec ce compte à 0,01, euh, à savoir que, je vous en ai parlé, euh, la réalité est composée de 0,01% de, de, de ce que nous voyons euh, représente la réalité. Et selon en fait, l'énergie Planck, euh, bien explicitée par Nassim Araméen, 99,99% euh, ,99 de la matière est invisible à nos yeux. Mais donc nous pouvons jouer avec ces 99,99%. C'est ça mon message les amours. Pourquoi croyez-vous que les sorciers noirs font des tas de trucs horribles, de magie, avec hein, les sociétés secrètes hein. ben, ils jouent en fait avec les codes de la matrix donc euh, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant en fait hein, de, de jouer euh, avec les codes de la matrix et, euh, et de repérer surtout tout ce qui est toujours là sous nos yeux la synchronicité et, euh, sauf qu'en fait la plupart des gens souvent ne, ne le voient pas en toute simplicité alors que pourtant c'est là c'est la différence l'acuité de la présence de l'observation de ce qui est et donc, ben voilà, ça m'a fait amuser de, de rencontrer hier Michel avec cette voiture qui a refait de nouveau le 6.6.6. Donc, pour moi, dans mes codes de représentation avec la vie, c'est que la résolution est accomplie. Elle est alors d'une force confirmée, ou quand je vous ai dit ça, c'était à 12 minutes 44 de transmission. Euh, or, en fait, euh, je suis en train de résoudre une mémoire, euh, ou en fait, euh, de bon séjour je vais vous la faire simple ici sur, ce, sur cette playlist, sur, ce, être orient, sur cette orientation de communication. Et, euh, et donc, alors pour continuer dans, dans le côté amusant, je, là, je n'avais pas mon téléphone, je n'ai pas, le, le, pas eu le réflexe de photographier. Donc, les prochaines fois, je vous promets, je le ferai. Parce que je discutais avec ce monsieur qui, bon, juste une conversation téléphonique pour adoption d'un chien où le courant était passé pendant une heure. Et c'est un homme qui aime les femmes et qui recherche la compagnie et, et qui est voilà, célibataire à l'âge de 67 ans, fort charmant. Et, euh, et donc, bah, c'est comme ça qu'il m'a abordé hier, en fait. Donc, euh, confirmé, fin, le lien au-delà de l'humain est confirmé du contact. Donc, il m'a invité donc, après à boire un café. Et puis, à un moment donné, je discutais avec lui. Et puis, j'étais en mode arrêt sur image. Je regardais, en fait, une plaque d'immatriculation. Où, euh, où je voyais en fait le, le 0077 à 14 minutes qui pour moi est le chiffre de la structure dans l'unité et donc de l'harmonie de l'alchimie, la fameuse carte de la patience, de la tolérance dans le tarot de Marseille euh, et qui en fait euh, dans le tarot miroir de l'âme est l'art la, donc c'est plutôt la notion d'alchimiser les choses et ce 0077 de la plaque d'immatriculation était devant deux lettres qui étaient EL. Or euh, L, bah, mon prénom de baptême hein, c'est Muriel. Euh, même si maintenant dans ma vie quotidienne, toute personne rencontrée, je m'appelle Rennes, à part dans tout ce qui est du neurotypique de l'administratif, là je suis dans une autre, je suis dans leur identité juridique. Ce n'est pas moi en fait. Donc, je joue avec eux avec ça. Je suis bien contente de toucher le RSA. Je, quand même, euh, tant que je n'ai pas réussi à sortir de cette glu euh, pour me en libérer en totalité et, et suivre mon chemin euh, dans, dans la liberté totale. Donc, euh, ouais, donc, ce que je voulais continuer à exprimer, c'est que j'étais en mode arrêt sur image devant Michel et je lui ai expliqué pourquoi. Et je lui ai montré. Bon, il est clair qu'il comprenait pas grand chose et peut-être que ça sera ton cas. Peut-être que quand je te parle de choses comme ça, tu vas te dire mais. Euh, elle n'est pas bien, hein? elle a un problème. Hein? Ben écoute, si ça te choque trop, passe ton chemin. Si par contre, tu as été diagnostiqué autiste, ou si tu connais quelqu'un, un parent, un proche qui est diagnostiqué, je peux peut-être offrir une carte de lecture de cet atypisme qui permet de dépasser la stigmatisation de l'inadaptation et de la limitation pour aller voir plus loin Comment cette extrême sensibilité, si elle est coachée, utilisée à bon escient, peut au contraire permettre de jouir d'une conscience élargie qui permet de créer une nouvelle réalité Et bien sûr que dans ma partie physique mortelle limitée, je suis au spectacle de ces messages. Tout en étant consciente qu'en vérité je ne suis pas du tout dans la religion avec des, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés et tout, tout le tralala. Euh, pour moi c'est ma conscience immortelle, qui parle à la conscience mortelle. Et ma lecture de la Matrix, de ce qui y a à l'instant, révélé sous mes yeux en toute simplicité. Parce que c'est la conscience qui va me faire observer la plaque. Pourquoi celle-là et pas une autre Il en plein, on était juste à côté d'un parking puisqu'on était à la petite cafette d'Intermarché à l'extérieur. Euh, mais c'était pour euh, voir ce qui se passe avec cet homme et lui transmettre le message. Et moi je ressens la présence de sa femme décédée autour de moi donc euh, par exemple il m'a appelé aujourd'hui il a une attraction c et je vais lui parlais de sa femme voilà en me disant mais ça ce serait pas ta femme qui te conseillerait d'avoir un chien et je sais que les chiots que j'ai il y en a un forcément qui lui est destiné donc après à lui de se l'autoriser et c'est lui qui fera le choix final hein. et après ben, je peux très bien ne jamais revoir cette, ce, ce monsieur hein. je peux aimer les gens de façon ponctuelle entière comme si je les connaissais depuis toujours hein, et ce qui d'ailleurs touche beaucoup les gens euh, et qui peuvent d'ailleurs parfois aussi les blesser parce que d'un seul coup, je peux disparaître comme je suis apparue en fait. Et ça, les, les gens, ça les perturbe beaucoup. Mais après, est-ce que c'est mon problème si ça les perturbe Ben non. J'assume qui je suis dans ce que je suis. Et j'assume qu'ils sont dans ce qu'ils sont. Et donc, ben, petit à petit, je grandis dans une communication où je vais les prévenir, je vais les informer que je suis dans une façon de fonctionner assez différente. Jusqu'à même nommer, par exemple, comme avec ce monsieur, cette réalité de l'autisme Asperger pour donner du sens, parce que sinon, euh, bah, il pourrait avoir peur. Parce que vous savez, les âmes qui animent les parties physiques de nos corps ont la, la mémoire traumatique euh, qui danse dans le miroir de tout ce qui est en haut et en bas, avec des encodages ADN de traumatisme liés à nos ancêtres qui ont été persécutés pour avoir ces capacités de perception, qui ont brûlé sur les bûchers pour avoir la connaissance. Les livres aussi ont brûlé pour détruire la connaissance de toutes ces capacités que l'être humain possède. Et aujourd'hui, on est face à des zombies, des morts vivants qui ont peur d'être vibrants. Parce que euh, avoir des capacités télépathiques, empathiques, de perception, euh, avec cette extrême sensibilité de confirmer sur le corps, euh, euh, et qui fait euh, qu'on est mis dans la case euh, euh, des, des gens bizarres, Bizarre. Euh, bah, sans toute simplicité parce que nos capacités de perception sont plus développées et que je dirais que la partie physique connectée à l'âme a peur de ce qu'elle voit, de ce qu'elle qu ressent et, euh, et du fait euh, coupe l'interprétation de la compréhension de ses perceptions, ce qui génère de fait un décalage, une ligne d'adaptation et surtout un mal-être. Là tu me... Ah oui, ça c'était important à préciser. Là tu me vois sourire, être très expressif, parce que ça y est, j'assume cette, cette puissance d'expression. Ceci dit, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'étais enfant, et eh ben en fait c'était l'inverse. J'étais, euh, comme je l'ai dit d'ailleurs aussi hier, j'étais plutôt calme, posée, j'ai plein de photos de moi, mais limite, on dirait une gogole quoi je suis en mode très posée, très calme, très... Vraiment, euh, voilà. Et puis, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des, des images ou des photos où, où on voit bien une petite fille euh, vivante, euh, quand même, euh, où j'ai ce, ce trait de, de joie en moi. Mais tout est démultiplié. C'est-à-dire que quand je suis en joie, c'est très fort. Quand je suis en peine, c'est très fort. Quand je suis en colère, c'est très fort. Quand je suis en paix, c'est très fort. Tout est toujours très, très, très. Et, euh, et en fait... Pourquoi ils ont stigmatisé l'autisme en disant que l'individu, dirait qu'il est comme figé, endormi, peu expressif euh, C'est parce que cet enfant qui ressent tout très très fort à travers une sensibilité extrême va se protéger en figeant pour pouvoir survivre. Puisqu'on se rend bien compte en étant tout petit que l'interaction de notre plus plus plus... Euh, génère des problèmes donc du fait on se rétracte on se rentre à l'intérieur et puis euh, sinon bah, moi ce que je me souviens aussi euh, c'est euh, je pense à un dénominateur commun euh, avec les extrasensibles et extrasensoriels c'est un besoin de de s'effacer qu'on ne nous voit pas pour être tranquille parce que les autres nous font peur ça, c'est important. aussi que je le précisais. D'ailleurs, à l'âge de seulement 33 ans, hein, que j'ai réveillé les souvenirs de mon enfance où, où je faisais des voyages astraux, c'est-à-dire que je sortais de mon corps, je me voyais encore endormie, je traversais les murs, j'allais écouter mes parents et ma famille discuter. J'avais une vie, en fait, subtile, beaucoup plus conséquente que la vie euh, matérielle qui était au ralenti, et, et pff, qui était un peu lourd, hein, parce que les gens étaient vraiment pas très intéressants. D'ailleurs... Euh, j'avais de la difficulté à jouer avec les enfants, je préférais écouter les adultes, c'est vachement plus intéressant. Et euh, surtout quand je pouvais traverser les murs et que là, ils ne censuraient pas leurs paroles. Ah, c'était chouette Et puis, euh, et puis voilà, je, je communiquais avec le monde invisible et j'ai vécu des, des expériences avec le monde invisible. Donc euh, qu'on ne me dise pas que je suis schizophrène ou quoi que ce soit, hein, j'avais moins de 10 ans, donc ça suffit maintenant avec les diagnostics, des mentalistes, hein, des... Euh, de la nouvelle religion euh, de, des, des inquisiteurs modernes de la pensée. Voilà les amis les amours, ça fait déjà un bon bout de temps que cette vidéo tourne, mais j'avais envie de, de vous présenter cette image comme ça, tranquille, au repos, de qui je suis dans, dans ma joie d'avoir réalisé ce, ce gros challenge hier, avec la voiture, ou d'ailleurs, j'ai conscientisé que j'avais plus du tout de difficultés pour conduire euh, sur les petites routes et tout, euh, j'ai pu faire confiance à ma mémoire procédurale de mon corps et ça c'était quand même assez appréciable de ne pas être tout le temps dans l'attention, parce que euh, ces fois c'est le défaut que j'ai, je suis à fond dans ce que je fais, euh, plus plus plus, et euh, comme si euh, j'étais en permanence en apprentissage de conduite, si ça peut vous donner une idée pour vous gagner le permis, euh, alors que bah, une fois que c'est fait, c'est fait, hein ben non, moi euh, c'est plus fort que moi. Je dirais sur, par exemple, une heure et demie de conduite, je vais avoir dix minutes où je ne suis pas dans ce que je fais, dans ce que je conduis, comme si j'apprenais à conduire. Et pendant une heure vingt, je conduis, mais je suis toujours hyper à fond, centrée, à observer tout ce que je fais. Et euh, je ne sais pas si ça vous parle, j'aimerais bien avoir des commentaires de votre part sous la vidéo à ce sujet. Alors que ça fait quand même deux ans que je conduis. Enfin, <rire> j'ai conduit pendant deux ans... Euh, plusieurs fois par semaine, donc euh, parfois tous les jours, donc euh, même si j'ai une pause de deux ans, ça n'a rien changé en fait. Quand j'ai conduisais pendant deux ans, que que je suis toujours à fond dans ce que je fais et dans tout ce que je fais. Et c'est ça qui fait que j'ai cette acuité de perception euh, en ayant découvert l'intelligence de la synchronisation euh, de l'espace-temps et donc la fameuse synchronicité de Carl Jung. Intéressez-vous au sujet, vous verrez, c'est passionnant. Quand la science confirme la spiritualité, moi j'adore, je kiffe. Hein. Parce que ça permet d'avoir un pied dans l'imagination, un pied dans la raison, et puis les mains vers le ciel, les pieds sur terre, c et puis euh, le, le cœur vivant entre les deux, c'est vachement important. Et, euh, et oui, et en fait, je me suis rendu compte que euh, mon stress, il était surtout euh, lié à des mémoires euh, euh, de, difficult... de, de devoir prendre en charge... Euh, que ma voiture euh, s'est arrêtée parfois, j'ai eu des soucis avec elle, aucun garagiste n'a rien trouvé, et que autant j'ai une petite baguette magique que dans mes consultations auprès de mes clients, je, je peux apporter une énergie, une vibration qui va résoudre des choses, euh, et autant, ben, parfois j'avais l'impression de moi-même d'avoir une baguette magique où je me fous, la... je, je bénis les autres et je me maudis, quoi. et donc je me fais des poisses. Ah vous savez, il y a des gens chanceux et des gens poisseux. Bon, alors, euh, et en fait... Euh... C'est des programmes qui sont dans le subconscient et qui sont reliés à, à, à donc des, des, des choses de l'enfance et, et qui sont là au-delà d'une de, volonté, d'une conscience ordinaire, mentale. C'est plus fort que soi. Quoi. Donc, et c'est en relevant les challenges et les situations qu'on qu change les choses et en faisant les affirmations positives de reprogrammation du subconscient. Donc là, bah, écoutez, je suis dans la joie parce que... J'ai une super, à travers ce stress intense, j'ai vécu l'expérience que ma voiture sur un espèce de faux plat, elle est descendue jusqu'à 15 à l'heure, je me suis dit « Ah non, ça y est, ça recommence et tout ». Donc là, je me suis arrêtée, je Non, on respire, ta vibration est en train d'interagir sur ta voiture ». Je vous assure que pour le mental ordinaire, c'est de la folie pure. Mais lorsque c'est vécu et que c'est conscient et que c'est répété et que c'est tout le temps, et à un moment donné, c'est factuel, c'est matériel, c'est là, c'est une évidence que c'est une réalité à prendre en considération pour changer le stress et le mal-être vécu à ce moment-là avec cette situation. Et donc, bah, j'ai parlé à ma voiture, j'ai parlé avec, de, de moi à moi, hein, d'un œil d'une conscience élargie à un œil d'une conscience restreinte, hein, donc je dirais d'âme à corps. Hein et, euh, et donc, bah, en fait, je suis arrivée à bon port. Et, euh, et là j'ai rigolé avec la vie parce qu'à un moment donné j'avais plus du tout d'angoisse, plus du tout d'inquiétude, j'étais vraiment super contente parce que la voiture elle s'est remise à bien fonctionner et puis, euh, et puis en fait c'est parce que j'avais un faux plat mais qui descendait et là ben, elle roulait très bien, donc je dis ok, donc en fait ma raison était rassurée, c'est lié à cet espace de faux plat où elle n'a pas l'opportunité d'avoir de la reprise en fait et, et donc au bout d'un moment elle, elle, elle fatigue. Sauf que là où je me suis dit, mais c'est plus logique, en fait. Mais par contre, j'avais plus le stress, parce que ma raison avait trouvé une raison. Donc, OK. <rire> Et là, je vois la rire avec moi, parce qu'à un moment donné, bah, je vais rentrer dans la montagne. Hein. Je monte à 850 mètres, avec des grandes côtes. Et là, la voiture elle roule à 30. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Elle aurait dû être à 10, quoi. Je fais, attends, c'est quoi le truc Je ne vais pas vous dire j'ai une réponse à ça. Hein. Je suis toujours en observation du phénomène. Je suis au spectacle, comme les garagistes qui n'ont rien trouvé. Je suis au spectacle, moi-même, dans mon humanité. Et en tous les cas, voilà, je suis arrivée à destination et euh, avec une idée très forte, répétitive, qui est qu'il faut que je la conduise beaucoup plus souvent, euh, de manière à bien tout nettoyer le circuit de distribution qui a déjà été entretenu et nettoyé par le précédent garagiste, hein, de manière à ce qu'elle ne, ne me fasse plus ce genre de, de petite situation hyper stressante, mais qui me confronte à la peur de la mort et du, du, que le véhicule ne fasse plus ce que je veux, en fait, hein. Vous savez, euh, la voiture, c'est une extension euh, symbolique de soi-même aussi. Je vais je vous laisser avec ça. Donc, euh, merci, merci d'exister dans ma réalité. Merci d'avoir de vous être abonné à cette chaîne. Merci de suivre mes aventures au gré de votre euh, envie, disponibilité, de votre temps, bien sûr. Et euh, pensez à liker, pensez à commenter en replay. Hein, euh, puisque de toute façon, cette vidéo n'est pas en direct, puisque je fais avec le téléphone portable. Et puis moi, ici, je n'ai pas de réseau... Euh, euh, j'ai déménagé pour ça ici, je n'ai pas de réseau, euh, je suis en 0G. <rire> Comme ça, ils peuvent me vouloir griller les gens avec la 5G, moi je suis protégée. Merci à ma guidance de m'avoir conduit là, dans la beauté de l'histoire, parce que le message, il est là. Hein. Euh, je suis au RSA et je suis ici, euh, dans une maison de 120 mètres carrés, euh, avec un potager, un poulailler, si je l'ai fait, pourquoi pas toi Donc si j'ai pu faire ça, ben, en étant soi-disant autiste Asperger, ben, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il y a aux possibilités, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme, de dépasser les limitations de la, de la représentation mortelle, de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Et je pense que c'est aussi ça le cadeau. C'est-à-dire que quand un libère, se libère, eh bien, il devient un as, l'unité de la chance de cet oiseau qui comporte le blanc et le noir les, de la dualité, qui est attiré par ce qui brille, par ce qui rayonne et euh, qui est symbole de chance. Si on se donne les moyens. A bon entendeur, bonne réflexion, bonne intégration. Et merci, merci de partager, de commenter et de liker. Bisous, bisous pour aider à ce que ça soit référencé. Objectif, réalité, vision en 2D Des du formatage, j'apprécie le décalage Sourire figé, mes guiboles ankylosées L'instant émerveillé, c'est parti pour un voyage